Hey guys, welcome, bienvenue sur Fresh! Bienvenue sur Fresh, émission spéciale, testimony. Testimony qui veut dire en anglais Archimède Cornichon <rire> Émission euh, testimony qui veut dire en anglais donc Témoignage. Témoignages, merci Nirina. Merci. Donc euh, voilà, les cours d'anglais, c'était pas LV1. Toi, c'était LV18. Euh, cours. Euh, euh, euh, euh, euh, euh, émission spéciale, témoignage. Émission spéciale, testimony. Où vous allez un peu raconter, on va parler un peu. Ah oh oui, ça, ici, elles sont sérieuses. C'est comme ça. Oui, oui. Émission spéciale, on va rigoler, on va parler un peu euh, de l'avant, de l'après, de comment vous avez rencontré le Seigneur, de qui vous étiez avant. Et il y a des trucs vraiment, vraiment drôles à savoir. Et nous avons alors sur le plateau pour. Rendre un merveilleux testimony avant vous on a déjà un merveilleux public Ils aiment trop la gloire quand on parle d'eux, quand on parle Ça va toi tranquille, ça va Peu peur, ça peur On a un chumette, celui qu'on appelle le rix. Celui qu'on appelle le rix. Voilà, Le meilleur ami de Sibone le remplaçant de Steven, voilà, Steven qui est en déplacement et Archimède qui est donc le stagiaire de Fresh, et, euh, et qui, remplace, euh, qui remplace Steven. On rigole, on rigole. On a hâte de faire une émission avec Steven et Archimède dans la même émission. Ah, yes. Yes. Deux meilleurs amis, deux colocataires, deux colocataires et, euh, et on va beaucoup rigoler. T'as un témoignage, aujourd'hui T'as des choses à raconter J'ai des choses à raconter. Des choses encourageantes pour la suite Très <rire> encourageantes pour la suite. Très encourageantes pour la suite. Ok, à sa droite, on a Nurina yes. Mini Manon, alors comment ça va Manon Ça va, merci. Tu es prête à nous raconter ton témoignage Surtout qu'on parlait dans le backstage de l'émission, il y a des choses que tu as raconté, à témoigner au, au public aux internautes. Hein. Oui, oui, oui, oui. Il y a un chiffre, c'est 35 entre 35 et 60. Un chiffre, hein Un chiffre. On parlera de ce chiffre-là dans l'émission. Yes. En face d'elle, on a... Ah, elle a fait qu'une émission pour l'instant, non Oui. On a... Alors écoutez tous les noms. On l'appelle Certains l'appellent Béné. Son deuxième prénom sur la carte, c'est Bénédicte. Le premier prénom sur la carte, c'est Gloriane. Le nom mm -hmm. de famille, c'est Fika Fika, Fika deux fois. Donc, on peut l'appeler Fika deux fois. Et elle se fait appeler sur les réseaux sociaux, Ruby. Pourquoi Voilà. Bienvenue, Ruby. Bienvenue, Ruby. Et aujourd'hui, aujourd comment est-ce qu'on s'appelle euh, Fika fois deux, hein, ça Fika va. fois deux, okay, OK. Et on a à sa droite... Eh Molo Molo, hey, molo, molo, en molo. fait Eh, hey, redescends un Redescend peu! Redescends un peu! On est sur Fresh! C'est like. <rires> Appuyez hey, Appuie sur le frein! Et après on démarre! <rires> on a qui? Je te laisse te présenter. Deuxième émission, vas-y! On a Naomi MK, on peut m'appeler comme ça MK. aussi. MK! Aïe aïe oh. aïe! Est-ce que c'est Naomi Kan Za! Naomi Kan, Za! Pourquoi Kanza Comme ça? Voilà, c'est pas Naomi Kanza Farah, c'est Naomi Kanza parce que c'est son nom de famille. Et il y a sa sœur dans le public, est-ce que tu peux acclamer sa sœur Du coup, elle n'a qu'une soeur, hein, parce que y a vraiment sa sœur, Rebecca, tu peux acclamer pour... Voilà, le soutien des Kanza hein? Oui, voir. tu le la main Non, je... Non. D'accord, super. Bon, Archimède, comment ça va Bon, parlons un peu, c'est émission chill. Yes, yes. Émission Chil, oui. chill, Chil. Chil. qu'est-ce que c'est, Archimède Toi qui comprends l'anglais. Chile. <rire> c'est plutôt la sauce chili. Ah, D'accord. On t'entend pas bien, faut que tu parles plus fort. Comment là, il y a un micro. Et du coup, le, la voix... Euh, la sauce chili. D'accord. Chil. Euh, c'est quoi, Bénédicte, chili Ça veut dire plutôt détente. Détente. Voilà. Ah, tu parles anglais, toi aussi. Hein yes. Excuse-moi, est-ce que je peux... Tu peux m'accorder la grâce de parler anglais avec Archimède, tous les deux Parce wow. que vous êtes réputés tous les deux pour, pour avoir un niveau d'anglais. Euh, hein euh, alors, vas-y, je vous laisse parler, vas-y, en bon, anglais. Okay. Allez, c'est ouvert, c'est maintenant, c'est okay. le bal. Qu'est-ce que ton nom? Oui, il faut qu'on vous entende bien. Qu'est-ce que ton nom? Guy! Mon nom est Archimède. Okay. Non. Rix. Ah, ah oui, yes. il s'appelle le Rix, Oui, oui, oui. C'est un nom magnifique, Rix. Oui. Et. Qu'est-ce que tu as Elle est sérieuse, hein? Oui, vas-y. Chanteloup Lévin. Ah yes, uh, Chanteloup, uh, uh, so c'est tellement bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est Some bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est quoi bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est Mmh. Ah ok. Oh. Um, I live in, uh, in Paris, you know. Non, tu habites à Sarcelles dans le 95, <rire> La pierre ville du 95, <rire> Voilà, Paris n'est rien <rire> du tout. Tu habites comme Paris Hilton, mais tu vis à Sarcelles. Oh. Hein? Ah, ah. ah c'est profond ici à Flers. Ah. C'est ton profond ah. <rire> à C'est ton div. Tu habites, à Sarcelles. La seule chose tu as c'est le sel de la terre. <rire> Alors, vas-y, Barcimètre, vas-y, je vous laisse. Hein. Bah, ah, good. c'est bon Vous parlez en anglais. Oui, c'est... C'est très bon. C'est très bon. Et c'est... Quoi C'est quoi C'est très très d'accord. C'est Oui. Hi. Hi. Yes. Oui. not Calomba Vous n'avez pas un hair, c'est bon pour vous. Merci. Oh, vas-y, parle parlez en anglais Vas-y, vas-y, bah, je vous laisse parler avec eux, interagir avec ces êtres Hello, humains. Hello, comment Yes, I'm fine, and you? I'm fine. And, uh, <laughs> hey no, in, uh, slow down. Slow down. Mm -hmm. Hey, vas now. I prefer to speak like that, you know. What? because <laughs> <laughs> <laughs> Because I'm very English, you know? <laughs> so I'm living in Jem'Villiers. <laughs> oh! <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Que tous les garçons aient vu ça, ça va les, ça va les repousser je prie. Allez allez allez, c'est bon allez allez. Oh là là, gloire à Dieu. Oh là là là là là, là, là. Oh là là, quelqu'un levait un mouchoir dans le dans le public. Oh là là, my God, elle est bonne ta barbe. good. oh non. oh ah, Est-ce qu'on peut tous faire? Ah. Ah, Est-ce est oui. Est qu'on peut dire est « ben, ben. Est-ce qu'on dire tu ben. tu tu « Tu pues ?» Non, je, je, je, je, je, je peux mouchoir aussi, <rires> euh, Pas le même que toi, du coup. Non, non, pardon, pardon je peux avoir notre mouchoir. Oh là, là là, my God, attends, j'ai les <rires> larmes dans les yeux. Vous mouchoir C'est Ouf, oh là là, bref. Donc, tu parles anglais, toi. Yes, I speak English. Ok, you speak English, you speak et toi, tu parles anglais, donc oui, OK d'accord. Vas-y Archimède dernière une dernière phrase. Dis-leur dis-leur dis aux dis dis dis téléspectateurs, regarde la caméra là-bas. Comment est ce que l'émission va être Archimède Vas-y dis-leur. Dans la caméra là-bas, la caméra en face là-bas. Dans um, la caméra là-bas. Archimède, Vas-y, vas-y vas la caméra là-bas. Non, la caméra là-bas, la caméra là-bas. Vas-y la caméra là-bas, vas-y. Dis-leur comment ça va. Euh, attendez. I'm so I'm very good. I'm power and of the youth. And power quoi uh, quoi you and very good. Very good. Ouais, empower quoi Et ower. Et Ça veut dire quoi <laughs> <coughs> Ça va être trop bien, quand Tu peux le dire ton anglais en regardant la caméra là-bas. So, uh, we are in fresh and it was... It... Voilà, it's gonna uh, be it was, it, Voilà, ça c'est déjà les gens qui parlent pas it's anglais. It's going to be uh, so powerful and so fun with uh, Benedict, with Remy, with Archimede, with Nirina. So it's going to be so fun. So fun. Benedict, en regardant la caméra là-bas aussi. Yes, it's a powerful, powerful. Non, la caméra là-bas. <laughs> la cam <laughs> yes, it's a was, powerful, powerful, powerful. Il tue yeah. quoi Powerful. Non, it's a was. Yes. Oui, vas-y, bah, dis-leur, hein, vas-y, son-là, il hein. It's a wise je, non, La caméra est là-bas du coup, ah, est-ce est que tu regardes ah, là, oui là-bas, tu vois pas, pas. A, bon, je sais que tu as pas mis les lunettes aujourd'hui, mais il y a là-bas, c'est des, des fossiles, des fossiles tu vois, là-bas, là-bas, vas-y, là-bas, vas-y, là-bas, là il là -y. Là ce... y a une caméra, j'avais envie de me tourner là, de la caméra. là tu vois pas la caméra là-bas, vas-y, mais c'est dans le noir, mais non, mais dans le noir, de quoi nous autres on voit, pardon, Jessica montre-lui, Jessica dans le public, vas-y, voilà, vas-y, vas-y, regarde la caméra là-bas, Oh uh, it's so as powerful a uh, state state uh, just elle C'est trop pas possible c'est pas possible OK Nirina regarde la caméra là-bas tu la vois bien toi Ouais OK vas-y Okay we're going to pass a, a great uh, mission with uh, this guy it's gonna be fun and uh, stay tuned Stay yes. what? tune. Tu quoi Tune. Tu tune. Tune. Tu Ça veut dire quoi tune Stay tune. tuned. Stay tuned. Vas-y. Stay tuned. Stay tune. tune. tune. tune. <rire> tune. <Stay> tune. <rire> C'est quoi Stay tune ed? Hein Trop bien. <rire> non, Stay tuned. <coughs> stay tuned. Ouais. Stay Non, Stay tuned. -Unis. Voilà, yeah, yes. clap pour l'anglais. Donc, je disais, euh, si vraiment vous voulez être chroniqueur dans cette émission, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Euh, je souffre vraiment d'avoir des chroniqueurs euh, qu'on peut appeler, de, de, de qualifier de polar. Hein. Euh, euh, non, voilà, si vous voulez être chroniqueur, s'il vous plaît, de grâce, venez. Euh, J'en ai marre de me les coltiner. Alors, je disais donc cela. Alors donc, une... je rigole, je rigole, je rigole, bien sûr. On a les meilleurs chroniqueurs, on a quand pour eux. Ouais. On a les meilleurs. Yeah. C'est la meilleure Yes, je sais. On peut continuer. Ok. Ok. <rire> ça va vraiment pas. Elle a un problème. <rire> euh, Est-ce que tu sais faire l'accent beauf un peu comme elle Est-ce que tu peux faire une discussion un peu... L'accent un peu... Euh... Allez, vas-y, je te laisse. Ouais, hey, meuf, ça va Ça va Ça roule Ouais, euh, ça va et toi Ouais, ça, ça baigne. Tu viens de quartier ou quoi Pardon Tu viens du quartier, Pardon viens du quartier Euh... Non, j'ai... Tu viens de vrai... quelle ferme De quelle ferme <rire> dit. Alors, là. Non, j'ai un argent parisien. Puis qu'est-ce que tu fais ici Hein Eh, c'est pas ton ter terre ici Ouais, c'est Mono, Mono, je t'ai dit. Bah, quoi Tu me vois pas comme ça quoi J'appelle toute la clique La verre. famille, jean pierre et et Polo. Que... <rire> <rire> <rire> Ok, ok, ok. Là, par contre, y'a vraiment un problème. T'as vraiment, vraiment un problème par contre. Ok, rappelez-moi de jamais la programmer encore. Ok, d'accord. Qui d'autre sait faire des accents ici On est dans le. Vas-y, vas-y, Benet. Un accent avec Myrina, une, une battle, vas-y. Chacun son Gof. accent. Vas-y, un accent, je sais pas, un accent. Quel accent tu sais faire Euh... Moi, je sais faire l'accent anglais, c'est tout. L'accent quoi Anglais, c'est tout. Vas-y. Um, yes. Tu es du Non, mais vas-y, non, fais l'accent. C'est un autre accent que tu sais faire. Euh... Oui, un autre accent que tu sais faire. Bénédicte Fica, Fica, un autre accent que tu sais faire. Oui. Oui. oui. <rire> voilà, voilà, c'est cet accent. Et toi, quel accent euh, je suis Du sud, genre, merci. Vas-y, vas-y, bah, a, y a, y a vas -y. une petite battle. Là. Ah, tu viens d'où là Je vais du sud. Ah, c'est là où il y, y a la plage et tout là Il ouais. y a des bananes, pantins, tout ça euh, Et le poisson que... aussi Non. Ah non euh, C'est quoi, de de mer. quoi Fruits de mer. D'accord, ah. alors du coup, euh, c'est une émission spéciale Testimony, c'est <coughs> pas une émission spéciale gênance, sinon Bénédicte tu aurais animé. Alors, donc je disais, euh, non, voilà, vous allez témoigner un peu de l'avant après, mais voilà, et ce que nous sommes en train de montrer, c'est qu'il euh, y a eu un avant après, Amen. Mmh. Mais on reste drôle, on reste cool, parce qu'après tout, être chrétien, c'est ça. Être chrétien, euh, ce n'est pas être coincé dans un ballet. Mmh. Être chrétien, c'est voilà, savoir, euh, bah, c'est être cool, n'est-ce pas Il mmh. y a une certaine vie que nous pratiquons, une certaine bah, chose que nous menons, la certitude, tout ça. Mais mmh. en parallèle, on est cool, n'est-ce pas, Archimède D'ailleurs, je pose une question très rapidement. Euh, qui d'entre nous, à votre avis, qui a déjà fait une patinoire au ketchup Allez, c'est parti. Archimède Patinoire au ketchup. Archimède. Patinoire au ketchup. Archimède, je te laisse nous raconter qu'est-ce que c'est que cette patinoire au ketchup. Bah, un jour, c'était euh, ma mère, elle était partie, euh, elle était sortie, et du coup, nous a laissé moi et mes frères. Et du coup, on a voulu trouver un jeu. Et, euh, le jeu, bah, c'était, euh, on s'est dit, bon, on va trouver un moyen de jouer. Et du coup, on a pris plein de ketchup, et on a mis dans tout le salon et tout, et on a fait patinoire. C'est quoi le seul pas le seul hmm c'est quoi le sol C'était un sol euh... La matière hein, pas.. Euh... C'était un peu un sol euh... Je sais pas trop. Bah du carrelage, du parquet C'était un peu comme ça. Donc du carrelage Ouais c'était un peu comme ça. Et donc, du salon Ouais. Oui c'était au salon. Et on a mis plein de ketchup. C'est un salon ou c'est une cuisine. <rire> oui. Et t'as mis plein de ketchup sur le salon par terre. Ouais. My god, mais god me, mais vous allez voir que ok et après, on a commencé à glisser et tout. Ouais. Et, et quand ta mère revenu, qu est revenue, qu'est-ce qui s'est passé On a tout nettoyé, sauf que ça. Quand elle a ouais, en fait, ouais. il y avait des. Ouais, et ça, quoi <rire> Genre, ça collait en fait. Tu peux refaire le bruit, c'est quoi ça, okay. et ça collait. Et du coup, euh, bah après, elle nous a un peu grondé, etc. Un peu grondé seulement Elle nous a grondé et tout. Grondé comment Vas-y, tu peux imiter Moi, je me rappelle. Vas-y je suis Archimède qui fait de la patinoire Vas-y faisons de la patinoire, on est les frères d'Archimède Attends je mets un peu d'eau par terre J'en rigole Vas-y C'est quoi ça Qu'est-ce qui s'est passé là Il s'est passé quoi Elle nous a appelé et tout Elle nous a un peu quoi Parce que tu m'as raconté qu'il s'était passé quoi Elle a un peu quoi Elle vous a appelé, elle a fait quoi Elle nous a un peu embrouillé. Et elle a fait quoi La dernière faisait quelque chose, c'est que... À chaque fois qu'on faisait une bêtise, elle nous appelait, pour... il y avait un bâton, de toute façon, elle mettez vos mains comme ça. Euh, comment Vas-y, comment les mains. <rire> comme okay. ça, elle nous fait fout... <rire> avec le bâton, et euh... combien, elle nous disait, disait, combien <rire> Oui. Moi, ouais, je disais, un, une <rire> oui. en <Et non>, deux. <rire> ok. Et voilà. Ok, d'accord. Donc tu faisais une patinoire en catch-up. Bon, racontez-moi un peu, j'aimerais savoir, ah le problème c'est que là ça va être un peu moins drôle. Non, restons un peu, un peu dans, le... dans le testimo, testimo rire. Restons un peu dans le testimo -rire. bon. Qui êtes-vous présenté Bon, je vous laisse. Allez, parlez entre vous. Allez, c'est votre émission. Allez, testimonie. Allez, allez, c'est votre émission. Allez, bon. On y va pour. Ok. Raconte-nous un peu toi, Naomi. là. qui est-ce que tu es Les gens veulent te connaître un peu plus. On va te voir de plus en plus, surtout dans la saison 2 de Fresh qui arrive. Tu vas être une tête de phare, une tête d'affiche, tête d'affiche, une tête de phare. vrai qu'après, avec tes gros yeux, tu déjà des phares. Mais vas-y, oui, tu disais Euh Bah, moi, je suis Naomi. À ce qui paraît, tu vois, tu vois, tu vois dans le noir avec tes gros yeux. Wow. Mais vas-y donc, c'est quoi Ouais, c'est un ton comme les autres, en fait. Okay. Et j'en suis fière. Okay. Donc, <rire> Moi, j'ai une petite histoire. Avant de raconter qui je suis, je suis wow. une personne euh, vraiment très euh, brusque. Genre, je sais Non. Ah bon, ah bah si. Ah bon. Ça me fait étonner, mais si. Voilà, ça me fait étonner, Mais si, je suis. Voilà. On dit dit, t'es la douceur incarnée, mais non, c'est faux, voilà. non, mais attends, Non mais attends, attends, attends, attends excusez-moi, mais est-ce que je peux pas la laisser Attends, est-ce qu'on n'appellera pas l'émission On Naomi Konza On leur regarde juste. Oh, franchement, j'ai envie de tourner mon canapé et de t'écouter. Vas-y, vas-y, parle. Euh, bah voilà, euh, je suis vraiment quelqu'un de, de brut. Euh, je le fais pas exprès. Euh, chez moi, on m'a appelé Hulk, à un moment. Ah. Oui, parce je que je casse tout. Muscles. Par contre, j'en ai vraiment, hein. c'est juste la veste, elle ne monte pas, mais voilà. Vas-y. Vas-y Archimède un peu près la même chose un peu plus donc, donc voilà donc euh, en gros je me rappelle qu'avant, avec mon frère on aimait trop euh, WWE on regardait tout le ah, temps WWE yes. SmackDown Raw CM Punk see Smith voilà, John Cena voilà. uh, Jeff Hardy uh, Tom Hardy Umaga Big Show uh, Undertaker uh, hein? Undertaker Trip un... Triple H Sean Michaels Rey Mysterio m'appelait mm. comme ça à l'école wow. oh. parce que je faisais le 619. one bah, J'en ai même deux. Je viens de me rappeler. Il y avait un gars qui s'appelait je crois Undertaker, je crois. Oui. C'est lui qui faisait les yeux blancs. Et, puis et je m'appelle... Voilà, je me rappelle que je faisais les yeux blancs dans la cour et je courais après tout le monde. <rire> non. Pourquoi voilà, parce que ils avaient peur de moi et ça me faisait plaisir, quoi. Okay. <rire> D'accord. Je courais, je faisais. Je pouvais même retourner mes yeux comme oui, ça. D'accord. Bah, bah. Mais voilà, non, mais ça c'est autre chose. C'est pour ça qu'ils ont grossi jusqu'à ce point-là. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est une pathologie, mais on fait avec. Mais euh, voilà. Euh, <rire> C'est quoi une pathologie Archimède La science des... Pâtes. Des pâtes. Tu voilà. C'est pas des pâtes Oui. Tu fais quelles pâtes Voilà, c'est comme ça, c'est... C'est fluide, quoi. Euh, je fais la pâte, euh, des pâtes euh, <rire> des corbonara. Pâte, corbonara, corbonara wow, ouais. Des corbonara. Des pâtes quoi, <rire> des, corbonara. Des, pâtes quoi des corbonara. Des corbonara D'accord. Donc, c'est des corbeaux, des corbeaux avec des naras. Donc, c'est des pâtes à la viande de corbeau avec des naras. D'accord. Carbonara, oui. Des carbonara. Je fais aussi des, euh, des spaghettis. Des spaghettis. C'est un peu toutes sortes de pâtes. Toutes sortes de pottes. T'es un expert dans les pâtes. Un expert. Un expert dans les oui. Bon, pour continuer, donc... En fait, on jouait beaucoup à... WWE Je rappelle que WWE SmackDown, Raw, WrestleMania, c'est le catch. Yes, et il faut pas le faire chez soi, c'est vraiment très dangereux. Et... et c'est euh... conseillé. Vous vous je me rappelle, ah, on a un oh, Constance, incroyable. Qui <rire> es-tu je, je, je, je, je sais pas okay. qui je suis. Mais... Non, euh... non mais calme-toi, pas arrêtez. Tu sais, un jour, quelqu'un m'a dit Attends, truc, tu penses à qui ah, il y a un... Je sais plus comment il s'est D'accord. <rire> okay. Du coup, là, proche du pour intervenir pour ça, tu sais, un jour, quelqu'un m'a dit un truc, moi, je faisais beaucoup l'action beau. un jour, quelqu'un m'a dit, fais attention, Rémi, parce qu'à force de le faire, tu vas le garder. Je l'ai gardé pendant longtemps. Oh. Oui, donc, je te dis juste, fais attention, parce okay. qu'à force de jouer un rôle, on se perd dans le rôle. Voilà. C'est vrai. Mmh. C'est beau, ça. Oui. <rire> <rire> C'est beau. Bon. En fait, je sais vraiment En fait c'est vraiment... juste qu'elle a la vois un petit peu cassée. D'accord, non, ça mais c'est pas la voix, le... c'est l'attitude, c'est ton. Ah ok. vas-y. Moi, c'est cool. Euh, donc... <rire> tu vois, mais c'est... Ah oui, vas-y, c'est vas On continue Elle est en roue libre là. Euh, roue libre. Euh, J'avais euh, un lit superposé et avec mon frère, je sais pas, on a eu l'idée de, de faire le catch, quoi, de faire euh, par-dessus la troisième corde. Oh là, mais au lieu oh de faut... tout simplement oh. sauter... On se mettait en dessous d'un matelas gonflable en fait. Et on s'allongeait. Pourquoi Je ne sais pas. Et euh, bah, il sautait sur moi. Et moi, je sautais sur lui. Du, et du, du, voilà. du lit. Oui, du lit. On sautait réellement, voilà, comme ça. Et à euh, un, un moment, bah, c'était son tour. Voilà, c'était son tour, c'est simple. Et je, je me mets... Non, je rigole, je rigole. Je pas envie de pleurer. Je rigole. Mais l'émotion, elle me... <rire> non, c'est bon, je finis. Tu veux pas donner une émission un jour Ah, ça me ferait plaisir. Voilà. Calife à la place du calife. Hein. Oui. Voilà. Route, donc en fait, il s'était mal mis. Donc c'est vraiment pas ma faute. Et en plus, il est plus grand que moi de deux ans. Bon, donc, oui, bon, bref, il voilà. s'est passé quoi Et en <rire> gros, oui, il avait mal mis son bras et il avait mis le matelas au-dessus de, de, au de lui. Et j'ai sauté et j'étais pas légère à euh, l'ancienne. Mais attends, je comprends et rien, J'ai cassé son pique -pique. bras quoi. Voilà, et j'ai cassé son bras. Cassé, cassé. Cassé, cassé. Oh cassé, cassé, cassos. cassé. Cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, <rire> cassé. Et oui. il pourrir. Lui, il a cassé son bras. Oui, Ça va Jérémy. Jérémy, euh, prophète Jérémy vraiment un enfin Jérémy euh, Kanza vraiment euh, un coucou et on espère que le bras s'est ré... rétabli depuis. Oui oui oui, il s'est rétabli. Vous savez qu'à ce qui paraît là, quand tu te casses un bras, enfin quand tu te casses un os, après il, il se reforme plus de manière plus fort. Hein. Oh, ah oui oui. Ouais, ouais. hum. Oui c'est vrai, non c'est vrai, il s'endurcit après, non pour de vrai, tu te casses le bras, après il se reforme de manière, il est plus solide, non yes. Tu es infirmière, non euh, Moi je pense que c'était l'inverse. Ah. ah, mais après moi je l'ai lu dans, dans... je, je, je l'ai vu en SVT. Ouais. <rire> Mon golfière, alors, euh... <rire> ok très bien, Qui t'as une anecdote pour raconter un peu quel genre de personnalité quand tu petit petit bah, Moi un jour euh, je me suis, je me suis euh, coupé le doigt. Parce qu'en fait, j'ai ma porte à souverte, j'ai mis mon doigt dessus, on a fermé la porte, oh. et mon doigt s'est coupé. Il s'est pas coupé, il est toujours là, ton doigt. Ah. Non, on l'a remis. On te l'a remis on te l'a remis. on te l'a remis. ton doigt Il n'y a rien de drôle, il n'y a vraiment rien de drôle. Mais attendez, l'histoire me fait rire. Tu n'as hey, plus de doigt, on te l'a recollé ouais. Comment ça C'est l'a blague Non, c'est une ah bon. Attends, comment ça t'en raconte T'as fait exprès <coughs> Attends, comment Mais ça fait fou En fait, j'étais petit. Oui. Et euh, du coup, euh... bon, en fait, la porte, elle est ouverte. Et du coup, j'ai eu mon doigt euh, comme ça et on a fermé la porte. Mais t'as fait exprès de fermer. On t'a demandé à fermer la porte Non, en fait, j'ai joué. Et du coup, bah. Ah oui. J'attendais que quelqu'un ferme la porte. Mais t'es fou donc tu Et ton doigt il s'est coupé en deux C'est s'est coupé, en fait bah, il ouais. y, ah. y a un bout qui est parti, on m'a un autre. Et du coup t'as eu mal ou pas Très dur, t'as remis, remis un autre On va remis un autre bout. Comment ça Un autre bout C'est le bout de qui <rire> <rire> Tu sais pas non, non, non, T'as pas... ton... pas... remis le bout quelqu <rire> de quelqu'un En marque aussi en fait. Attends mais c'est vrai c'est pas ce même point, pas... attends c'est vrai un... <rire> Ah t'as le doigt de quelqu'un d'autre T'as le doigt de quelqu'un d'autre Mais non Mais tes autres c'est pas ton bout à toi qui est tombé Non parce qu'après faut le mettre dans la glace. Et, et si oui. pourri, bah c'est pas possible. Attends, comment c'était le bout de qui Je sais pas. T'es allé à l'hôpital Mais c'est ton bout là, à toi peut non Peut-être. Je sais pas. <rire> en fait, je <rire> pas. Euh, j'étais petit, du coup, je vais Je saisais ce qu'on m'a mis un doigt. Non, t'as mis un doigt. D'accord, d'accord, d'accord. Super, Nirina mais Non, j'étais calme. Hein. D'accord, Bénédicte <coughs> Moi j'étais un peu méchante. D'accord, t'as quelque chose de drôle Euh. Ouais, je pense. Bah, du coup, j'étais petite et mon petit frère, je disais, oh, regarde, ça c'est le soleil. Avec euh, du coup la lampe, Et il me dit « Ah oui !» Et du coup, j'ai dit « Tu veux toucher ?» Ouais, mon petit frère, mm -hmm. Et j'ai dit « Tu veux toucher ?» Il m'a dit « Oui ». Il dit « Ok !» Et du coup, bah en fait, je l'ai brûlé un peu le... <rire> je l'ai brûlé <rire> La main. Pourquoi <rire> Je sais pas. Voilà. D'accord. Euh, qui d'entre vous Très bizarre, ça. Hein. Giovanni, si tu, si tu es là, on espère que tu main s'est C'est bien rétabli, oui. Ah oui, c'est bien rétabli. <rire> tu avais quel âge J'étais petite, je pense que 8 ans. D'ailleurs, en parlant de petites, qui d'entre vous euh, avait 4 ans Sa mère l'a laissé garder sa petite sœur qui était un bébé, qui avait euh, peut-être quelques mois. Et alors que la, sa mère l'a laissé garder. Non, elle avait, vous aviez un peu plus de 4 ans, vous étiez enfant. Votre mère vous a laissé quelques minutes à la maison garder euh, votre petite sœur qui était un bébé. Et vous êtes sorti pour l'acheter acheter des bonbons. Qui ça Qui ça C'est elle, c'est ouais. mi... mi... je suis euh, Archimède. Molo, molo Bonne réponse. Raconte-nous, Archimède. Donc tu étais petit, et ta mère t'a laissé garder ta petite sœur. Qui s'appelle Floraldine. Comment Floraldine. Comment Floraldine. Excuse-moi <rire> Floraldine. J'ai pas compris <rire> Floraldine. Ok Et qu'est-ce qui s'est passé Archimède Et ben.. Bah, euh... Archimède, racontez-nous. <rire> C'est le 29 juillet 2002. <rire> Comment ça a commencé Comment l'histoire a commencé C'était avec, euh, avec mes frères. D'accord. Du coup, euh, notre mère nous a laissé. Votre La mère vous a laissé Archimède Et euh... Avec mon avec... grand frère Archimède. Du coup, on devait garder nos petites sœurs. Oui, Archimède. Et on, a, on voulait acheter des bonbons. Parce qu'on a profité de l'occasion que notre mère était partie. Wow. Parce qu'on n'avait pas le droit de. C'est passionnant votre témoignage, Archimède. Et du coup, on est sorti, on l'a laissé tout seul. Et euh, on est parti à acheter des bonbons. Sauf que quand on est revenu, bah, notre mère était là. Ah, je trouve ah, que la petite sœur était plus là. Je <rire> la petite sœur était plus là. Ça, c'est ah, ça ça bizarre. Ah oui, et votre mère a fait quoi Encore Combien c'était trois. Ah, c'était trop Tes frères, ont pris bout de toi Comment oui. plus bu que toi Comment Oui. Tes frères ont plus bu que toi euh. Non, pas forcément. C'était. Des, des fois, c'était la chance à dire un à l'autre, deux à l'autre et trois à l'autre. Ouais. Un, deux, trois, soleil. Soleil, mmh. la lampe. Mmh. Connexion, connexion. Bon. Donc, Naomi, toi, qui est-ce que euh, tu étais un peu Tu nous as dit que tu étais une brute, mmh. brusque, Hulk, ça rime un peu tout ça. Yes. Que tu faisais Undertaker avec les yeux blancs, c'était yes. quoi un peu ton caractère, oh, tout ouais. ça Moi, avant, à l'ancienne, quand j'étais petit, j'étais très extravertie. Et après, je suis passée à extravertie à très timide. Très réservée et a préparé mes phrases pour aller à la boulangerie. Ouais, ouais. ouais. <rire> pour aller à la boulangerie, non, -à mais j'étais là devant. Bon, je vais prendre une baguette et un. Non. Et euh, du lait et une. Non. Du euh, lait dans la boulangerie Non, bonjour. Bah, bah oui, bien sûr. Ah oui, comme tu habitais dans une ferme. Oui, mais je comprends, d'accord. Et ça la boulangerie, va faire des belles tout ça. Voilà, c'est ça. Et après, c'est transféré. <rire> transféré à la boulangerie et c'est du lait pur et bon. Voilà. Donc, euh... Et bon pour la santé rempli de lactose et de lactel C'est ça, en fait. D'accord. Donc voilà. tu étais très timide ensuite Ouais, très très Et -ce timide. Et qu'est-ce qui s'est passé pour là maintenant Parce que là, il y a un, excusez-moi, un... <rire> yeah. cher oh. public, euh, euh... Ouais. il y a une transformation quand même. Il y a un problème dans son discours. <rire> Est-ce que j'ai tort Est-ce que j'ai raison <rire> D'accord, voilà. d'accord. Archimède, tout euh, de suite, comment avoir Archimède Moi, c'était quelqu'un de très uh, timide. C'est une personne de très, très très très timide, qui avait peur un peu du de regard des autres. Wow. C'est beau. C'est oh. beau ce que tu nous témoignes de l'Archimède. Toi, tu étais comment, Irina euh, Moi, j'étais euh, un peu isolée. Hein. J'étais un peu isolée. Wow. Hein. J'aimais bien être seule. Wow. C'est beau. beau. Et toi, Bénédicte Moi, j'étais très extroverti. Extraverti. Introverti Non, t'étais bon, timide. T'étais quoi T'étais vers l'extérieur ou vers l'intérieur Vers l'extérieur. Extraverti. <rire> voilà, c'est ça. Extraverti. Wow. Et du coup, ouais, je faisais plein de bêtises à l'école. Tu faisais beaucoup de bruit, quoi. Ouais, voilà. Là, tu criais dans le train, tout ça, quand t'étais au téléphone Non, non, non. Non, tu criais pas dans le métro, toi Toi Allô Quoi Non Diane Non, t'étais pas comme ça Non, je criais un petit peu, mais un pas... Peu. voilà, je sais que tu es le genre de... Vous criez, vous, dans les métros quand vous êtes au téléphone non. non. Vous n'êtes pas ce genre d'être humain, toi non. Non non. non. Donc vous étiez un peu comme ça okay. Vous étiez un peu la team extravertie Bon toi tu es une sans -timidité. on n'y croit pas trop hein. Et vous la team, <rire> la team un peu introvertie calme Et vous avez tous un témoignage Et euh, bien au delà de, de vos molomolo. mollo, yeah, Vous vrai. avez un vrai vrai témoignage Et toi Archimède par exemple hein, mm. Par exemple, euh, bah, tiens, bah, C'est important pour, pour que les personnes te connaissent Raconte nous un peu toi comment est-ce que tu étais Parce que toi tu étais un peu euh, criminel. criminel Tu as en prison euh, Bon que quelques temps mais tu étais un peu un criminel, un peu un criminel, un peu un criminel, tu étais un peu un criminel, enfin bref, raconte-nous un peu, raconte-nous vas-y, dans les grandes lignes. Bah du coup, moi, euh... Qu'est-ce qu'il veut, lui Vas-y, raconte comme ça, raconte-toi. Bah du coup, moi, ouais, j'étais un peu un... Cr... Bon, on va dire un petit, euh, un petit euh, Crémy, euh... Tu t'appelais comment, d'ailleurs, dans le monde Crime z OK. z ou sinon, c'était quoi le nom de ton Snapchat euh. Criminel non, non, non, non, Zahiro Zahiro. Zahiro. Zahiro oh, non. Zairo sauvage. Zahro sauvage. Ah oui oui oui. on s'est rencontré oui, oh. oui, oui. Zairo sauvage. Oh Zairo sauvage, oui, oui, oui, Avec les, les émojis moins de 18, tout ça là. Zairo oh. sauvage. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé Dans quoi est-ce que tu vivais Donc t'as grandi, grandi avec tes deux parents Avec mes deux parents. Non, avec euh, ma mère. Ils sont séparés, t'avais quel âge Euh. J'étais petit, je pense que j'avais entre 3 ans et 4 ans. Ok, entre 3 ans et 4 ans. Et après, tu as vécu avec ta mère. Et après, tu as grandi. Euh, as, bon, je suis allé dans une grande pour qu'on aille plus vite. Mais tu as déménagé, tout ça, tout ça, tout ça. tout ça Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé comment, comment ça se passait un peu la rue, tout ça Parce un que c'est là-bas que tu as grandi, tout ça. Donc, comment ça se passait Et ensuite, euh, bah, je suis arrivé dans une ville où j'ai commencé à me faire des amis. J'ai ouais. commencé donc Steven. Steven. Et après, Steven, j'ai commencé à avoir d'autres amis. Sauf qu'à un moment, je suis rentré dans un, dans un groupe qui ouais. faisait un peu plein de bêtises. Qui faisait plein de... comme quoi comme un peu des vols, des cambriolages, des arrachés, des... C'est quoi un arraché pour ceux qui ne savent pas qui nous suivent Un arraché c'est quoi C'est en fait on allait dans le train et on attendait que le wagon s'ouvre et du coup on allait dans le train, on attendait que le wagon se ferme et du coup quand le train se bah là on prenait le téléphone de quelqu'un, on sortait, on courait trop con, c'est ça. Et euh... Non mais arrête, c'était avant, toi aussi, toi, ton problème. Toi, tu mettais ta main sur la, la, la, la, la, la tête de ton frère sur le soleil, là, en <rire> Ok, quoi d'autre euh, On prend aussi, euh, dans les épiceries, on prend aussi l'argent la, des, des caisses. Comment tu faisais C'est-à-dire qu'on euh, attendait que la personne mette ça dans un sac, et euh, du coup, on prenait son argent et on courait. On courait, ok, d'accord. Ok, quoi d'autre Il y a d'autres choses ou pas est-ce oui, qu'il y a d'autres choses après des... dans lesquelles tu étais rentré Euh. Oui, après je suis rentré dans autre chose, c'est les vols de voiture. Là, on euh, rentre dans les vols de voiture, après je me suis plus orienté vers. Euh, orienté oh, euh... <rire> Je me suis orienté. Oh, Il y avait, de... y avait euh, euh, Criminal Sup, et, euh, et vraiment j'ai choisi la filière. Euh, la, la, la fi... Vas-y, ouais donc. J'étais aussi après vers euh, les filles, tout ça, j'étais un peu. Vers de... la drogue, tout ça euh, Oui, j'étais un peu sur le trafic. Tu, vendes, des... tu vendais de la drogue Okay. Ça, ça, ça paraît tellement faux ce qu'on est en train de dire grasse. parce que a... vous avez eu sa tête oui. regardez regardez comment il a l'air gentil ça va, ça va Voilà mais voilà donc les vols de voitures, tout ça vente de drogue tout ça et tu vivais vraiment de ça c'était son... ton métier quoi mm. bah ouais je faisais ça ok tu faisais ça tout ça bon il a voilà et ensuite qu'est ce qui s'est passé t'es donc donc t'allais donc en prison ça oui du coup euh, ce qui s'est passé à 18 ans c'est que bah tout ce que j'avais fait ça comme remonté, euh, du coup mon... mon convoi mon prix à 6h du matin et mon. Non, dans la vie, j'ai fini en prison après. En prison, combien de temps Un mois et demi. C'est un mois et demi, voilà. Un mois, un mois. Un mois. bon, ne me demandez pas comment ça fonctionne. Moi, moi, moi je, je ne sais pas comment ça fonctionne. Pourquoi est-ce que ça a duré qu'un mois et demi Parce qu'en vrai, c'était un mois renouvelable, trois fois, en vrai, c'était quatre mois. Mais du coup, j'avais un avocat qui m'a sorti d'affaire. Oh oh oh Merci pour l'avocat. Oh, le commis Oh Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas en prison Qu'est-ce que tu as réalisé Parce que du coup, tu vivais dans ça, dans les... on va venir à vous aussi, hein, dans les vols de voitures, tout ça, tout ça, tout ça, mais qu'est-ce que tu as réalisé Qu'est-ce que ça t'a fait comprendre Parce que tu étais seul là-bas. Enfin, tu t'avais un collègue dans la, dans, dans la pièce, mais dans la chambre, mais raconte. Bah, ça m'a fait enfin, comprendre que euh, au-delà des amis, au-delà de, de suivre les gens, à un bon moment, tu te retrouves seul. Et là, j'étais vraiment seul avec moi-même. Bah, je commençais à penser à ma famille, je commençais à penser à mes amis, je commençais à penser à tout. Et je me sentais vraiment triste. C'est là, que je me suis posé plein, plein, plein de mm. questions. Et je me suis dit vraiment, est-ce que c'est quoi le but Est-ce que je suis vraiment là pour, euh, c'est quoi mon but sur la terre C'est quoi mon rôle mm. euh, Je commençais vraiment à, à déprimer aussi. Je commençais mm. à, à vraiment culpabiliser pour tout ce que j'avais fait et tout. Et, euh, et voilà. Et tu as commencé à te poser des questions donc sur Dieu, tout ça. Sur tout Dieu ça. et tout, il me suis dit, mais pourquoi Dieu t'es pas là Pourquoi tu m'aides pas Ou quoi, Après, ça, alors c'est toi qui allais faire ça, personne t'a envoyé là-bas. C'est ça que tu te défendais là. Ah, <rire> ah Seigneur C'est toi <rire> qui allais là-bas, personne t'a envoyé. Hein. Okay. <rire> du coup, j'étais aussi un peu frustré contre euh, bah, contre euh, Dieu. Mmh. J'étais très frustré parce que voilà, je me suis retrouvé en prison obligée, mmh. et Dieu qui m'a pas aidé. Et voilà. Okay. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé ensuite Alors rapidement. Ensuite, je suis sorti de prison, je me suis dit, bon là, c'est fini. Tant qu'à l'année, t'es sorti c'était en 2015-2016, je m'en rappelle. Ouais. Et deux ans plus tard, qu'est-ce qui se passe en 2018, en 2018 Tu rencontres Je rencontre une personne qui m'a changé, qui m'a wow. transformé. Amen. Oui. Qui s'appelle Jésus. Yes wow. Et aujourd'hui, comment ça va Toujours déprimé, toujours dans la dépression Non, ça va super. La joie, <rire> c'est cool. Oui. Euh, best to base. What? what? Best to best. Best to best? Ah, demi best en mieux, best. genre, de mieux en mieux? Oh. D'accord, best to best, mais anglais, to anglais, non, frère. Mm. Ok, laisse l'anglais laisse en prison, frère. Ok, toi, t'es sorti, reste là. L'anglais est encore prisonnier. On déclare vraiment que que l'anglais libéré, vraiment, vraiment l'anglais libéré, vraiment la grâce de l'anglais. Non, excuse-moi, dis pas vraiment diamètre, diamètre. <laughs> dis, je reçois aussi, hein, parce que. Hello? Hello. Uh, what do you think about uh, this mighty testimony? It's of Archimel Balunguswa? A, it's a very <laughs> e e im imovent um, uh, I'm crying. You're crying? Yes. Okay, and what do you think about uh, the next testimony, uh, which will be uh, the testimony of Manorish, which is also called Nirina. Prophetically, uh, what do you think about this? Mm, I think... Um, <dock difficulties> uh, 25... Excuse-moi. Non, hum. Attends, j'ai pas compris, t'as dit quoi euh, 25, 25. 25 pourquoi Euh 35. 35 quoi Déjà c'est 25, mais pourquoi Ah euh, je sais pas. <rire> alors Irina toi, Irina, dirina. bon, Bénédic raconte-nous toi alors un peu, vas-y. Euh, tu étais quelqu'un de très extraverti qui ne parlait pas anglais. Ensuite. <rire> <rire> euh, euh, puis voilà. Là, tu es très bien habillé, on l'a pas salué oh, mais oui. tu es très très bien ah, habillé. Et... Tu comme Paris Hilton même si tu habites à Sarcelles, hein. pas à Paris. Mais donc vas-y. Yes. <rire> euh, bah j'étais quelqu'un de très extraverti, mais en fait bah c'était des deux côtés. J'étais extraverti mais j'étais aussi en... bah j'avais une période de ma vie où j'étais un peu déprimé aussi. Mais euh, gloire à Dieu hein, j'ai rencontré le best de best yes. qui m'a sorti de ça. Mm. Mais sinon je et sinon c'est pas lui. Ah, <rire> c'est celui <ça> <rire> le best de best. Okay. C'est qui? le King of Jesus non le King Jesus le king, king of Jesus c'est le roi de Jésus <rire> vrai. oui c'est vrai, <rire> vrai. Euh, euh, bah du coup mais Pourtant, c'est des bonnes notes l'école en anglais hein. ah ok j'ai <rire> d'accord d'accord d'accord t'avais bonnes notes hein oui yes oui yes, yes. oui, okay, okay, oui. Euh, bah, du coup oui j'étais quelqu'un de très extraverti après voilà, j'ai un côté un peu sombre de mon témoignage mais bon, je ne vais pas le raconter aujourd'hui. Mais euh, sinon, tu euh... vas tombé dans des travers euh, bizarres, ouais. comme Archimède. Pas la prison, pas le, même, pas le même domaine, mais des trucs un peu. Ouais. Voilà. Dont tu t'es mangé, partager partage ton histoire un jour. Un jour, yes. yes. Voilà. Voilà, yes. Et, et puis, euh, et puis, bah, sinon, oui, franchement, j'étais quelqu'un de très jovial. Hein. J'étais vraiment jovial, euh, voilà quoi. Franchement, on m'aimait bien avoir dans mes dans, dans ses potes quoi. Okay. Donc franchement c'était cool hein. Et ensuite Et ensuite bah après voilà j'étais un peu j'étais un peu déprimée je tombais un peu dans la déprime. Pourquoi Et puis euh, et puis bah Pourquoi vous, vous avez de mon témoignage. Ah, oui. Voilà c'est ça. Et, euh, et du coup bah après euh, voilà hein. après bah, oh. j'ai rencontré uh, the king uh, the king Jesus. Ah voilà. Mm -hmm. Et puis bah, là maintenant, c'est là aujourd'hui. Hein. Ok, amen, amen, amen, amen. Amen, ça me donne amen. trop envie de rencontrer King Jesus parce que c'est pour être là aujourd'hui. <rire> <rire> D'accord, mais qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a changé Vous deux là, qu'est-ce qui a changé rapidement Dans notre caractère Tout, partout, qu'est-ce qui a changé euh, Moi, c'est vrai que j'étais très colérique. Mmh. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit. J'étais vraiment... Hein. <rire> j'étais vraiment très colérique. C'est-à-dire que... Des fois, je l'ai pas programmé une émission, elle est venue, elle m'a pris par le col, elle m'a dit... Mmh. Oui, oui. Je rigole oh. jamais de la vie. <rire> jamais de la vie. Non, j'étais vraiment très colérique mmh. quand j'étais quand j'étais plus jeune. Je me suis jamais battue. Mais moi, je me suis dit oh comment ça se fait Mais <rire> <rire> mais, euh, mais en fait, j'avais beaucoup de beaucoup de colère. De colère, mmh. tu as des blessures. Ouais, ouais voilà, c'est ça. Mmh. Tu as des blessures et tout. Donc du coup, bah je, je gardais tout ça en moi. Mmh. Moi, et à un moment donné, bah, quand on m'énervait, ça ça explosait. Mmh. J'ai mais pas concret dessus, je criais aussi. Mmh. Euh, voilà, un peu j'étais un peu rebelle. Et quand tu as, quand, quand, quand as rencontré Jésus, qu'est-ce qui s'est passé alors dans ton cœur euh, bah C'est comme, en fait, comme si mon cœur était tout noir et là pff, tout est parti, et maintenant il y a une lumière qui est venue. C'était incroyable. Non, pff, Amen. C'est vrai que connaissant ton témoignage, tu es vraiment, bon, vous tous hein, sur le plateau, hein, mais comme on parle de toi, bah, toi, tu es vraiment un témoignage vivant de ce Amen. que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Parce qu'il y a une transformation qui, vous n'imaginez pas le radicalisme de cette transformation. Et encore moi, je n'avais pas vu tous tes mauvais côtés. Mais euh, avoir, on a parlé, toi et moi, de ton témoignage, tout ça. Et Dieu t'a pris de vraiment loin. Quand yes. je vous dis loin, c'est qu'il faut les yeux de Naomi pour voir là-bas. <rire> oui. Il faut les yeux de Naomi. Vas-y, il faut faire une loupe comme ça avec les yeux de Naomi. Tac. Voilà. Tac. Voilà. Comment Tac-tac. Tac-tac. tac Tic-tac. Tac, tac. Tac, Tic-tac. Tic -tic. Du tac-tac. Tac-tac. <rire> c'est <rire> terrible. Vrai. Donc, euh, Dieu t'a vraiment, vraiment pris de loin. Yes. Et, euh, et gloire à Dieu. Et tu oui. es la preuve également que Dieu peut combler un cœur et Amen. combler un vide et changer émotionnellement ah oui. l'état de quelqu'un. Ah oui. Parce que souvent on parle de, oui, j'étais en prison oui. et voilà, je ne suis plus en prison. Oui, j'étais dans le péché, je suis plus dans le péché, admettons. Mais au-delà de toutes ces choses-là, Jésus vient combler d'abord à l'intérieur notre cœur, n'est-ce pas yes. Il vient à l'intérieur il impacte ensuite l'extérieur, mais il vient à l'intérieur. Yes. Et tu as la preuve véritable de ça. Et, et voilà. Et surtout, en plus, je me rappelle c'était... Si plus jeune, enfin quand j'étais plus jeune, je me rappelle juste d'une prière c'était Seigneur, comble mon cœur, comble Amen. mon cœur, mais tout le temps. Tout... Tu sentais qu'il manquait quelque chose ouais. déjà petite. Hein. Ah oui, oui, des, des petites. Mmh. Peut-être pour ça que tu étais méchante, hein Petite, ouais, ouais, un bah, peu. Étais, tu essayais de, je sais pas. Ouais, de combler, bah, de combler ce vide en fait par, euh, par, plein de, par plein de petites choses. Plein de petites bêtises, tout ça. Ouais, voilà. Fin intéressant tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. Mais euh, mais j'avais quand même un bon cœur, hein. j'aimais bien. Les oui, gens... non, non, mais, <rire> oui non, mais <rire> t'inquiète pas, non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Toi d'aumi, alors raconte-moi un peu. Qui est-ce que qu'est-ce qui s'est passé Moi, euh, je suis passée par toutes les phases de extraverti à C'est que toi t'es es passé un peu par des phases comme bénéa hein, je pense. Hein. Ah, tu connais quoi. pas un peu son témoignage mais un mmh. peu je pense euh, euh, mentalement vous ressemblez beaucoup un peu. Ah bon Ouais, enfin vous avez des vous avez des points communs okay. bon pas dans moros mais émotionnellement un peu dans yes. ouais. bah moi aussi j'étais pas dépressif mais j'avais une, une phase tu sentais... ouais c'était un vide okay. un vide mais euh, vraiment un vide mais je savais pas que c'était un vide en fait je suis passée vraiment dans cette phase extravertie à timide à un petit peu colérique quand même euh, je m'étais déjà battue quand même au hey, collège avec, qui? Bah, avec les garçons parce qu'en fait moi j'avais un problème dès que des gens ouvraient trop leur bouche c'est <rire> je sais pas. Là. Tu peux ouvrir la bouche oh, Voilà, oh. et un petit peu plus. Et. Oh. Là, attention Attention Molo, Molo Ok, okay D'accord okay. bon, Non, faire. mais je suis passée vraiment dans cette phase là Je suis passée même timide à très réservée et très méfiante envers tous les êtres humains. Genre, Pourquoi wow. euh... Les êtres humains Pourquoi Parce que en fait, j'ai que des déceptions amicales et je me suis dit bon, ouais, allez Tu as quel âge J'ai 18 ans. 18 ans, d'accord. Ouais. Voilà. Déception amicale, je me méfie des êtres humains. 18 ans, d'accord. <rire> je me méfie. Et euh, ben, en gros. Non, c'est vrai, il n'y a pas d'âge en vrai. Ouais. C'est vrai que des fois, et tout on se moque un peu. Ouais, t'as rien connu, t'as tel âge. C'est vrai, mais il y a des fois des choses qui, qui selon nos sensibilités, qui peuvent nous marquer plus mmh, ou yes. moins. Mmh. Qui peuvent nous marquer. Tu peux avoir, admettons, euh, 15 ans et être, être dégoûté de la vie. Hein. Mmh. On peut dire, ah, t'as rien connu de la vie. Vrai. On ne sait pas. Hein. Mmh, on ne sait pas, ça. chacun a son histoire, chacun. A... Et donc, vas-y. Et euh, en fait, moi, je sais vraiment que c'est une grâce, vraiment, que. Que Dieu m'a restauré parce que j'avais pas, pas une vie de ouf entre guillemets ouais. mais en fait je suis un exemple de il faut pas avoir une vie de ouf pour que Dieu arrive dans amen. ta vie en fait et ce vide j'étais vraiment amen. une fille amen. normale amen. avec une famille normale avec Exactement. une école normale Dieu m'a touché en fait Dieu t'sais. ne touche pas mmh. seulement les personnes qui sortent de prison bon t'inquiète pas hein, amen hein. mais mmh. Dieu ne touche pas seulement les personnes qui sortent de prison qui ont un témoignage vraiment euh, rocambolesque comme le tien mmh. et après tout, le vrai témoignage, c'est pas forcément euh, celui de avant j'étais physiquement ici, c'est surtout émotionnellement où est-ce que j'étais. Parce qu'avant de sortir d'un endroit physique, il me semble d'abord émotionnellement ouais. parlant, hein, n'est-ce pas c'est les hommes qui t'ont sorti de prison. Dieu ne t'a jamais sorti. Enfin, tu vois ce que tu as fait, ta peine, tout ça. Mais où est-ce qu'il t'a sorti, lui C'est dans ton cœur. C'est yes. émotionnellement, c'est mmh. mentalement. Mmh. Et c'est vrai que c'est très très bien ce que tu dis. C'est que des fois, certains n'ont pas un témoignage voilà, j'ai tué quatre personnes, euh, mmh. voilà, euh, mmh. moi j'étais un grand mendito, j'étais mmh. un criminale, mmh. j'étais un, un grand, je faisais des go fast. Non, tu étais yes. quelqu'un de normal. Ouais. Mais dans ta normalité, au fond de toi, il manquait quelque mmh. chose. Yes. Parce qu'après yes. tout, il manque pas quelque chose qu'aux personnes qui sortent de prison mmh. ou qui ont des témoignages très très lourds. Mmh. Mais il manque des choses à tout le monde. Enfin. Amen. On a Amen. tous ce vide, en fait. Amen. Et je suis la preuve vivante pour moi que, en fait, même si ta vie, elle est totalement banale, as ce vide-là. Dieu a besoin mmh. de remplir ce vide, en fait, ouais. et de combler ce vide. Et en fait, ça a même changé toute ma personnalité. Maintenant, je suis des molo -molo, mais avant... C'est, je pouvais, mais en fait, il y avait vraiment cette timidité qui arrêtait okay. pas de revenir, etc. Et euh, même, en fait, j'étais tellement devenue réservée et timide que ça avait même impacté aussi mon langage. Genre, euh, mmh. j'avais plus trop à sortir avec euh, une seule personne parce que je me disais, mais je vais lui dire quoi Il y a quoi d'intéressant mmh. en moi Des choses comme ça. Et mmh. même la manière Il y d'intéressant Donc avais pas forcément confiance en toi Oui, c'est ça. dirait que t'as confiance en toi, là, maintenant Oui, dirais. bien sûr. Ok, sorry. Non, je rigole. <rire> mais j'étais vraiment dans, aussi dans le paraître. Je me rappelle... Euh, T'étais euh, euh, oui, vas-y. Ah, ça, ça a encore. Non, je rigole. Mais même, je m'appelle au lycée, j'allais euh, en lunettes, en talons. Moi, je... En lunettes Oui, en lunettes. Bah, Bénédicte aussi a des lunettes Non, des lunettes de soleil. Ah, ah, En oui. hiver. Ah, oui. au, au lycée Oui. Ah oui. <rire> mais mais t'es timide, toi Oui, en fait, je sais pas, euh, on me dit tout le temps que... On dirait pas que t'es timide, on dirait pas que je suis réservée, parce que je voulais pas que ça soit un... ma faiblesse, en fait. Je voyais que... Les gens, ils aimaient trop exposer leurs faiblesses et c'est comme ça qu'on pouvait les détruire. Alors je me disais, bah, je vais ah, être non, comme ci, si, comme ça. Non mais les je dit, Non mais vraiment, les films ont matrixé, hein, comme, comme quoi, il faut faire aussi attention aux films qu'on regarde. Mais je me disais, bah, en fait, on, on voit trop les faiblesses des gens. Alors moi, je vais faire comme si j'avais aucune faiblesse. Comme ça, les gens viennent pas m'embêter. Mmh. Et je venais avec des lunettes, talons, avec la meilleure tenue, une armure, les cours en fait. euh, pff, mon mmh. câlin un petit peu. Mais euh, voilà, genre, euh, j'avais pas cette allure d'être vraiment timide, réservée, et c'est comme je c'est. Sais... non mais tu sais, euh, je suis timide et je stresse quand je fais bon, parle. Bon, qu'est-ce s'est passé En gros, voilà, Dieu m'a vraiment réessauré <rire> et amen. maintenant je suis plus tu pareil, je suis vraiment ah. comme je suis actuellement hein, voilà. Donc c'est ça, c'est toi hein. Yes, c'est moi ça C'est toi ça C'est ça, c'est moi C'est marrant parce que y que j'ai une photo bien. de toi et ton frère quand je te vois, j'ai l'impression de voir ton frère oh, non. En fait, je m'imagine sans tes j'ai vraiment l'impression de voir ton frère Ils ont la même tête, ils ont... Attends, regarde-moi non, on dirait vraiment Jérémy, hein, mais c'est terrible. Euh, donc je disais, euh, voilà, c'est pour euh, faire une transition avec le témoignage de Nirina, parce que mmh. qu le ciel a le droit de parler, n'est-ce yes. pas Nirina <rire> Donc Nirina, quel est ton témoignage euh, Partie 2, bon. on a fini l'émission, c'est l'heure. Bon, donc, on a bien rigolé, on a bien. T'inquiète, on partagera une autre fois. Mais toi, on a déjà entendu on a on a en plus, le jour où tout a basculé, on avait fait. Tu euh, te souviens, non Ouais. Tu là dans l'émission, non Oui, j'étais là. T'es sûr Ouais, crois. je crois. Je crois pas, en fait. tu avais témoigné, non Oui, tu avais yes. témoigné, je m'en souviens, on avait fait une spéciale story time. Bon, bref, vous avez raconté un peu vos témoignages, c'était marrant, c'était bien. Mm -hmm. Et euh, gloire à Dieu de ce Amen. que Dieu a fait avec vous. Amen. Et on prie qu'il puisse le faire avec un bon nombre de personnes. L'Instagram de Fresh, ça fait juste maintenant, allez vous abonner, allez liker, partager. Et euh, voilà, c'était Archimède, c'était Nirina, c'était euh, Bénédicte, Fika, Fika, Ruby, Fika, deux fois. C'était Molo Molo, Nao. Yes. C'était le merveilleux public de Fresh. Yeah. Et c'était... Rémi de la Iglesia pour Fresh. Que Dieu vous bénisse. Stay Fresh. Yeah. Fresh.